aujourd'hui, euh, nous sommes venus voir comment cette banane est mise en boîte, comment on explique, euh, cette banane est maintenant labellisée, comme euh, l'a expliqué euh, banane française. Maintenant, vous avez euh, trois bananes, Guadeloupe-Martinique, il va en avoir quatre, il va en avoir cinq, mais c'est surtout le label euh, norme française, bleu, blanc, rouge. De Guadeloupe. -Martinique. Voilà, Guadeloupe-Martinique. C'est un, euh, oui, ce un plus pour que les gens puissent savoir, parce que le banane, la banane est livrée dans toute l'Europe. Et avant, une personne qui avait besoin dans un lot de 6 prenait trois bananes. Là, maintenant, il y a trois, il y a quatre, il y a cinq et il y a avoir 6 Donc, je pense que c'est plus. Et comme je le disait, ils peuvent vendre plus cher la banane et euh, livrer plus. Aujourd'hui, ils viennent de nous expliquer que c'est une centaine d'emplois qui, qui a été créé ici. Moi, ça me fait plaisir de voir euh, la banane qui a des emplois. Comme nous voulons le faire en augmentant le quota en Guadeloupe, ça va aussi augmenter le nombre de dockers, de Deckerck. Mais j'ai une petite tristesse quand même parce que c'est un peu loin de Kerk. Et si, si on avait ça autour de Paris, ça aurait permis quand même à des ultramarins tels que des Martiniquais et des Guadeloupéens de pouvoir trouver des emplois dans la banane. Ils viennent de recruter 100 personnes ici et vont recruter encore une quarantaine d'ici 5-6 mois. Bon, ça bénéficiera quand même. Hein. C'est cette solidarité qu'il faudrait que nous puissions cultiver entre les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane et aussi. Euh, euh, la métropole, notamment Dunkerque, Lille, donc je suis vraiment content de voir comment euh, notre banane est traitée, comme on dit chouchoutée. Cette chaîne, me disait le responsable, je crois que c'est la seule au monde, ils ont créé leur propre chaîne, parce que la banane doit être maniée avec beaucoup de souplesse, car c'est euh, un aliment qui est périvite, donc euh, je le disais, hein, ici nous sommes à 13 degrés tout au long de l'année, la banane est produite toute l'année, comme le vin, la différence c'est que le vin se bonifie et la banane ça reste pas longtemps. Mais je suis vraiment fier de ce que je découvre aujourd'hui. Bien sûr, c'est un moment important parce que ça nous permet de voir qu'effectivement au niveau de la banane il y a des créations d'emplois que nous pourrons effectivement envisager. Il y a un travail à faire, ça se fait et nous avons aujourd'hui là le plaisir de constater le nombre d'emplois créés au sein de cette structure au nom de la banane. Alors il faut que nous continuions à faire une banane de qualité parce que si vous ne l'avez pas entendu, effectivement, la banane Guadeloupe-Martinique est reconnue comme une banane de qualité.